Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo résultat de concours Je suis aujourd'hui avec Sung Jin Woo, salut à toi Salut à toi Kino, comment vas-tu Ah bah ça va super bien Aujourd'hui comme je le disais, on revient ensemble pour des résultats de concours On avait été ensemble il y a un mois, un peu moins d'un mois, pour annoncer un concours sur euh, un mode de jeu de Halo 5, le Night of Mantis euh, concours qui s'est déroulé durant les vacances euh, de Noël il y a donc euh, quelques, quelques petits jours et nous avons aujourd'hui un gagnant nous avons des gagnants je vais te laisser réexpliquer ce qu'est le mode Night of Mantis pour les personnes qui pourraient le découvrir avec cette vidéo le Night of Mantis c'est une euh, map créée euh, pour euh, la défense euh, d'une base on, on spawn avec un magnum dont l'achat et des armes à 5 points on doit détruire les mantises pour défendre la base chacun peut être acheté avec des points les points sont les nombres de mantises tués chaque point est personnel donc si vos allié achètent une grosse arme vous pouvez en acheter une autre à part et le but est de survivre de 20 manches tout en soyant tout en ayant été équilibré dans les armes. Euh, okay. Merci à toi d'avoir organisé ce concours, puisque c'est un concours que tu as organisé sous sous l'étendard de, de Halo.fr. En jeu, il y avait c'était des équipes de deux joueurs. Euh... Ouais, et il y avait un total de quatre équipes. Voilà, les quatre équipes se sont inscrites et ils se battaient pour avoir 10 euros Microsoft par personne. L'équipe gagnante avait 20 euros euh, Microsoft euh, à gagner. Euh, je vais te laisser présenter euh, les personnes euh, ainsi que leur nom d'équipe. Pour euh, la première équipe euh, qui ont commencé à euh, ouvrir le bal pour euh, le tournoi s'appelle la euh, Wave Apollon dont les deux participants et BT Pilote. 295 et Apollon 701. Juste après la VJ Blue, dont les deux participants sont Blue Links et Voiture JB, ils ont affronté euh, l'équipe euh, Wave Apollon et l'ont remporté. La Wave Apollon a bien joué, ils peuvent être félicités. Pour euh, la deuxième phase, on avait l'équipe de Zimmer et de Wargame qui ont affronté euh, une euh, équipe assez redoutable. Ils ont affronté l'équipe euh, Pix Albatros 98 et Maricou. Ils ont terminé, euh, ils ont été éliminés par Dihid. Ils se sont bien démerdés. Donc euh, les quatre équipes ont été présentées Et en même temps que euh, le petit, euh, les petites équipes qui s'affrontaient euh, durant les phases. Et pour la phase finale, on avait l'équipe Dihid qui affrontait l'équipe euh, Vigiblu. Et le grand gagnant est. Pour le monte tabour. <rire> ah. Tu viens de péter mes oreilles! <rire> Désolé! <rire> les deux équipes, ils ont fait de euh, beaux scores dès les débuts de euh, demain. L'équipe d'Ihid euh, qui a augmenté euh, leur score, mais de pas grand chose, malgré euh, leur euh, puissance de feu. Donc, euh, dans les équipes, euh, dans, dans le classement des équipes, on a la Wave Apollon qui se retrouve en quatrième position. En troisième position, la team euh, Legipix Puis en deuxième position, on se retrouve avec euh, l'équipe euh, VGPlou. et euh, en première position, euh, la seule équipe euh, qui doit être citée est l'équipe Dihid euh, et elle se retrouve euh, en dernière pos première position grâce à leur euh, coopération, à la coordination et aux armes euh, qu'ils soient gagnants ou perdants. Euh, le plus important pour eux c'est quand même d'avoir participé, d'avoir ri avec leurs amis, c'est ça qui fait vivre à l'eau. Et moi c'est toi que j'ai envie de, de remercier vraiment pour avoir organisé ce concours puisque tu l'as fait euh, tout de A à Z, euh, autant au niveau des règles, de l'organisation, de ta présence euh, puisqu'il fallait un, un jury pour être là pour, euh, pour chacun d'eux et tu t'es mobilisé pour, euh, pour, euh, pour toutes ces personnes tu as fait tout, ce, tout le travail d'organisation tout seul et merci à toi euh, voilà ça c'est mon, mon, euh, mon petit remerciement euh, personnel bah, il n'y a pas de quoi et du coup ben, je vais contacter euh, les deux gagnants pour, euh, pour leur transmettre euh, leur lot et, euh, et voilà, bravo à eux, bravo à tout le monde euh, d'avoir participé, d'avoir tenté sa chance. Et surtout, si vous vous êtes amusé, c'est vraiment génial, c'est super, c'était l'objectif de ce tournoi. Encore une fois, euh, merci à toi, euh, Jin, pour, pour, pour l'organisation de, de ce concours. Euh, vous pouvez retrouver Jin euh, aux soirées communautaires. Euh, et on se retrouve très bientôt pour peut-être un nouveau concours ou une autre vidéo sur Allo. Merci à toi, euh, Jean. A très vite. Salut à tous. Ouais, vive Allo. Vive Allo.